Chers traders et investisseurs, mardi 16 juin, bonjour. Alors je vous le disais hier, rien n'était moins sûr que nous irions tout de suite chercher le prochain support sur le DAX de 11300 que nous avions mentionné. Les marchés ont fortement rebondi cette nuit suite aux dernières annonces de rachat de titres de la part de la Fed. Mais attention Attention, pendant ce temps-là, hormis l'Europe, la situation sanitaire empire un petit peu partout, en particulier à Pékin ou Beijing, qui est la capitale de la Chine. Et donc là, les choses redeviennent sérieuses et on va peut-être un petit peu moins les entendre pérorer. En tout état de cause, attention, attention nous avons obtenu des chiffres très importants quelques minutes avant cet enregistrement aux états unis de vente au détail qui sont plus qu'excellents, donc c'est très très impressionnant. Et encore une fois, les Américains donneront le là cet après-midi et en particulier avec la clôture qu'ils feront ce soir. Ce sont eux les rois, ne l'oubliez pas. Donc vous voyez que les marchés, après avoir eu comme seule destination le sud, se redressent fortement.